Bonjour et bienvenue à ce Affaires H88.1-106.7 pour notre dernière émission avec notre invité Marc-André Cormont. Bonjour Marc-André. Rebonjour Dan, ça va toujours bien? Oui, toujours, toujours. Parle-nous, on est rendu à la dernière émission de ton livre, « des pêcheurs normands et des familles métisées ». Ça fait que tu nous donnais un petit recap de ce qu'on a parlé la semaine passée. Oui, oui, tout à fait. Donc, la, la semaine dernière, euh, euh, je reviens toujours aux, aux cinq parties de mon livre, là. La, la partie euh, des origines normandes de France de, de la famille Malais, qu'on a passé au travers. La troisième, c'était les origines métissées de Madeleine Larocque, l'épouse de François Malais. Euh, la quatrième, c'était euh, la vie euh, commune euh, de François Malais et de Madeleine Larocque avant la guerre. Et la cinquième partie que j'avais abordée à la dernière euh, émission, euh, c'était euh, justement les débuts de la guerre, Uh, on s'était même rendu jusqu'à la bataille de, de Restigouche, uh, uh, qui s'était passée au mois de juillet, uh, le 8 juillet, la, la dernière journée uh, 1761. Et par la suite, uh, la, la flotte de Byron qui se retire de la Baie des Chaleurs, uh, et puis que uh, uh, rencontre la flotte de Wallace qui, uh, qui, qui, qui était en train de détruire la ville, le, le village de, de Passepébiac. Donc là, uh, les gens uh, sont partis, puis j'ai aussi parlé la dernière fois, je me rappelle bien, euh, que finalement, euh, le, euh, un peu plus tard, après la bataille, la ville de Montréal avait capitulé devant euh, les Anglais. L'année précédente, c'était Québec qui avait capitulé. Il restait Montréal, qui va capituler euh, au mois de septembre. Et puis, euh, là, à ce moment-là, la Nouvelle-France euh, est perdue. Euh, et puis, ils vont envoyer, euh, ils vont décider à Montréal d'envoyer une dernière flotte de... de, de une, une, une, un convoi de quelques bateaux euh, à la Baie-des-Chaleurs pour annoncer au dernier euh, bastillon français euh, euh, en Nouvelle-France que euh, la, euh, Montréal a capitulé et que les, les, les soldats français qui se trouvaient alors à gauche devaient rendre les armes. Eux, euh, la flotte est arrivée dans la Baie-des-Chaleurs, on se rappelle qu'à ce moment-là, euh, toutes les troupes euh, des françaises euh, euh, retournant en France avec leur, euh, leur chef, euh, Dan Jacques. Ils étaient dans la baie des, des, des Chalots lorsqu'ils ont croisé la flotte des Anglais qui venaient leur annoncer la capitulation de Montréal. Donc, euh, ils sont retournés à Restigouche pour remettre officiellement les armes et euh, tous ces, ces soldats-là ont été rapatriés en France par la suite. Donc là, on est à la fin de 1760. Euh, les Acadiens et les Franco-Métis et les, les Mi'kmaq vont passer un meilleur hiver qu'ils avaient passé auparavant parce que... Euh, le, le magasin des euh, troupes françaises à gauche. les Anglais vont redistribuer vont distribuer les, les vivres qui restaient entre toutes les différentes communautés, francométis acadiennes et euh, Micmacs et vont euh, s'en aller. Au cours de l'hiver, par contre, il va y avoir certains problèmes entre les Acadiens euh, et les Micmacs euh, euh, au, au point où le chef Jean-Claude, Jean Glaude, Uh, va envoyer une petite délégation au Fort Cumberland, uh, qui est l'ancien fort beau séjour à la limite, uh, à la frontière actuelle du Nouveau-Brunswick et, et de la Nouvelle-Écosse, pour demander l'aide de, de du capitaine du fort, du fort uh, Roderick McKenzie, parce que selon les dires de, du chef Micmac, uh, lorsque les Anglais sont partis uh, avec les troupes françaises, uh, les Acadiens se seraient accaparés uh, la partie des vivres qui ont été offerte aux malécites, uh, aussi qu'ils s'étaient mis. Euh, devenu maître de la rivière Estigouche, ils ne voulaient plus que personne d'autre pêche le saumon de la rivière, ils interdisaient l'accès à la rivière aux Mi'kmaq, ils avaient même, selon le chef Jean-Claude, il l'aurait même insulté et battu, donc il, cette lettre-là qui avait été envoyée, même la délégation, son, un de ses fils faisait partie de cette délégation-là, demandait l'aide euh, euh, de Roderick McKenzie, des Anglais, pour euh, l'aider à, à, à se débarrasser des, des, des Acadiens euh, qui était là. Donc, ça, c'est une version. Il faut toujours regarder les, les, les deux côtés d'une médaille. Euh, plus tard, les Acadiens vont envoyer, euh, lorsqu'ils vont savoir que le chef Jean-Claude a envoyé une lettre, euh, euh, les, les Acadiens vont, vont se tourner de bord et envoyer une lettre pour, euh, de leur côté pour leur donner leur version des faits, ou est-ce qu'ils disent que simplement que euh, les, euh, qui n'avaient pas, qui n'avaient pas accaparé les, les vies, mais que les Micmacs en étaient. Euh, sont, les utilisaient très librement et très euh, euh, les, les offraient assez rapidement pour avoir d'autres euh, choses. Le chef Jean-Claude avait aussi dit que les, les Acadiens euh, fabriquaient ou avaient construit des embarcations pour s'adonner à nouveau au piratage euh, pour la, lorsque le printemps euh, de 1771 serait, serait venu. Eux répondaient que non, c'était simplement pour pêcher, c'était pas pour pirater. Euh, J'imagine que la, la, la, comme ça arrive à chaque fois, la réalité est probablement entre les deux, que c'est probablement un petit groupe d'Acadiens un peu rebelles qui voulaient continuer leurs activités de piraterie, mais qu'il y avait une, probablement une majorité d'Acadiens qui, eux, euh, baquaient leurs affaires dans leur petit coin à l'extérieur de, de Restigouche et commençaient à s'aimer ailleurs. Donc, euh, probablement qu'ils ont tous été mis dans le même groupe et ainsi de suite. Donc, mais ce qui faisait l'affaire des Anglais, c'était euh, le fait qu'ils pouvaient se débarrasser des Acadiens parce que, surtout pour Belcher, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, euh, c'était, euh, euh, il paranoïa beaucoup envers les Acadiens, aussi petits d'un groupe qu'ils étaient à la Baie-des-Chaleurs. Pour Belcher, il semblerait que c'était une crainte immense de, de les savoir là. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, euh, euh, c'était pas, pas clair euh, la définition des rôles, qui avait autorité sur la baie des Chaleurs. Donc, euh, je, je l'ai mentionné, je l'ai couvert un peu la dernière fois. Euh, Belcher, qui est gouverneur de, de la Nouvelle-Écosse, qui à ce moment-là est simplement que la, la péninsule de la Nouvelle-Écosse, sans le Cap-Breton, c'est ça qui était sur lequel euh, Belcher, le gouverneur Belcher avait autorité. Donc, euh, tout le reste était encore considéré entre guillemets « théâtre de guerre » jusqu'à temps qu'il y ait un traité de paix qui soit signé et que la couronne britannique transfère effectivement les territoires ou les divise ou les organise et euh, en donne une partie à la, la, la Nouvelle-Écosse et une partie à une autre colonie, euh, une province britannique, ce qui va se passer plus tard en 1763. Entre-temps, tu lui penses tout d'un coup, OK, bon, les, les Français sont partis, je suis, je suis certain d'avoir autorité jusqu'à la Gaspésie. Parce qu'il faut dire que lorsque tout le monde est parti, les Français, Jeffrey Amherst, qui était en charge des, des armées au, à ce moment-là euh, en Nouvelle-France, avait mis trois gouverneurs. Il avait mis euh, un gouverneur à Montréal, un gouverneur à Trois-Rivières et un gouverneur à Québec. Et le gouverneur de, de Québec, en principe, aurait dû avoir euh, autorité sur tout, tout ce, le territoire nouvellement compris, et incluant le Nouveau-Brunswick actuel, l'île du Cap-Breton et l'île Saint-Jean. Euh, donc, mais les deux gouverneurs, James Murray à, à Québec et euh, Belcher à Noël-Écosse, euh, si on regarde les communications, euh, très, très peu de communications à savoir, bon, euh, regarde, en, euh, moi, j'ai ici, ou, et même leur patron, Jeffrey Hammers. En fait, Jeffrey Hammers, c'est le patron de Murray, n'était pas le patron de Belcher. Belcher répondait à Londres, euh, aux Lords of Trade, qui avaient, qui, eux, qui organisaient les colonies à l'extérieur de l'Angleterre. Donc, euh, deux patrons différents aussi, euh, ça a apporté deux démarches différentes, des deux gouverneurs qui pensaient avoir préséance ou autorité sur le même endroit. Fait qu'à un moment donné, ça va causer vraiment des euh, Acadiens et tout le monde avait des chaleurs, les Franco-Métis ne sauront plus à quel sens se vouer. Il va y avoir des choses différentes qu'ils ne vont pas comprendre du tout parce qu'ils ne savaient pas la lutte de pouvoir qui se faisait en haut. Donc, euh, donc une première fois, euh, euh, euh, le gouverneur Murray à Québec, qui pensent avoir autorité et avec raison, euh, de mon point de vue, euh, sur, euh, à ce moment-là sur la baie des Chaleurs, va envoyer une première délégation pour essayer de convaincre euh, les Acadiens, parce que lui aussi, Marine, elle ne portait pas les, les Acadiens dans, dans, dans son cœur. Euh, il voulait les éloigner le plus possible de la Nouvelle-Écosse où les Acadiens, Pensaient encore pouvoir récupérer les terres qu'on leur avait enlevées lors de la déportation, et s'étaient sauvé. Euh, donc, euh, lui, euh, Murray ne voulait pas les déporter en France ou dans les colonies américaines. Il voulait simplement, c'est quand même une déportation, mais les ramener de nouveau euh, les, pas les ramener, mais les apporter tout près de Montréal, où est-ce qu'ils auraient une meilleure, plus loin de leurs terres, et où est-ce qu'ils pourraient leur offrir d'autres terres dans dans, euh, euh, dans la province de Québec. Donc, ça c'était le plan de Murray, euh, contrairement au plan de Belcher, qui lui voulait les, les, les, les capturer et faire comme euh, il a fait dans le reste de la Nouvelle-Écosse, les, euh, les envoyer dans les autres colonies américaines, ou même les retourner en France. Donc, euh, dans un premier temps, Murray envoie un premier délégué, Grand Maison, euh, qui est euh, le capitaine de ministre de Kamouraska, avec euh, une petite milice, pour leur demander, euh, si, aux Acadiens de la des chaleurs s'ils si voudraient bien se déplacer vers Montréal pour s'établir où il y aurait des terres pour eux. Euh, eux vont refuser, les Acadiens vont refuser euh, euh, donc ça c'était au printemps de 1761. un peu plus tard le Grand Maison retourne à Québec il dit à il dit au gouverneur Bien, ben c'est ben là mais ils n'ont pas voulu donc là il va trouver une autre personne euh, qui pense que les Acadiens vont vont respecter il s'agit de euh, du Calvet euh, euh, Ducalbès, c'est l'ancien garde magasinier Aristigouche. Donc, il sait que, puis, que les Acadiens l'ont bien connu, ils l'ont respecté et tout ça. Euh, Ducalbès est un, aussi un protestant. Donc, pour les Britanniques, ça cadre bien parce qu'en bout de ligne, la, la, la déportation des, des Acadiens n'était pas une question de langue, de, même d'origine. C'était une question de, de religion. Les Britanniques avaient en aversion la religion catholique. Les catholiques, ils appelaient des, des papistes, ou ouais, à dans ce côté-là, euh, pour eux, euh, c'était euh, inconcevable qu'un peuple puisse euh, donner leur euh, support ou leur euh, euh, fidélité à un pape en Italie et en même temps au roi d'Angleterre. Euh, le roi de France a commandé de ça, mais il semblerait pour l'Angleterre, c'était plutôt euh, inconcevable qu'il y avait deux, deux personnes à qui euh, les, les sujets britanniques de, euh, pouvaient euh, donner leur fidélité. Donc, euh, c'est quelque chose qui a duré très, très, très longtemps. Là. Même les catholiques irlandais euh, n'avaient pas, pas les mêmes droits que les sujets britanniques protestants euh, pendant des années et des années et des années. Pas de droit de vote, pas de droit de porter d'armes, pas de droit de prendre des cours de, de droit, et ainsi de suite. Pour... Donc, c'était la même chose pour les Acadiens pendant euh, tout ce temps-là, et même par la suite aussi pendant un petit bout de temps euh, euh, dans la province de Québec, et, et en Acadie et de la Nouvelle-Écosse. Donc, ceci étant dit. Euh, du calvet protestant, euh, Murray va lui demander, est-ce que tu pourrais te rendre à la ville Chaleurs pour essayer de les convaincre, les Acadiens, on parle de, de, de, de, de s'en venir du côté de Montréal. Puis en même temps, peux-tu prendre un recensement de la région, de savoir qu'est-ce qu'il en est si à un moment donné, ils refusent, puis il faudra prendre des mesures plus coercitives, c'est-à-dire de les prendre, de les déporter littéralement, d'aller les capturer s'ils ne veulent pas s'en venir de leur propre gré. Ça fait que euh, cet été-là, du calvet s'en va là. Euh, leur demande et ainsi de suite, mais en même temps, fait le tour de la baie des Chaleurs jusqu'à la baie de Miramichi, euh, fait un recensement qui est très utile aujourd'hui pour les généalogistes et ainsi de suite et, les, et les chercheurs, euh, où il dénombre à peu près, je pense que euh, c'est euh, près de mille euh, 1000, 1000 habitants. Il, il, il met aussi, euh, il met en évidence aussi euh, les franco-métis euh, dans son euh, dans son recensement, encore là, il, il, la, la, la, la, la différence entre les deux communautés continue, persévère. Donc, ils ne les identifient pas comme étant des Acadiens, ces franco cométis là Ils sont situés dans, dans le point, il y a un noyau du point, du point de Caracate, euh, euh, plus de, vers le, le, le bas de la province actuelle de, de euh, et Il aussi un noyau à partir de Port-Danienne en allant vers la pointe de Gaspé, et il y a les, euh, du côté ouest, du côté je euh, du côté nord de la baie des Chaleurs, à l'ouest de Port-Daniel, il, il y a les Acadiens qui commencent à... à, à euh, ils ne sont pas encore établis à, à, à, à Bonaventure, mais plutôt à, un, peu plus, un, un, un peu plus bas vers le, le petit Bonaventure. Puis aussi, mais ils sont surtout établis sur le sud. Euh, ils ont essaimé de Restigouche vers le sud de, de la baie des Chaleurs, vers la baie de Népissigouite. Euh, et Ishpagan. Donc, au moins, ce recensement-là nous donne un snapshot, comme on dit, un genre de portrait euh, en 1761. Fait que là, comme de raison, euh, il y a simplement une poignée d'Acadiens qui acceptent l'offre de Murray à travers euh, du Calvet, Ils vont le suivre à Québec. À Québec, euh, euh, du Calvet va dire à son, à son patron, euh, à son nouveau patron, euh, Murray, le gouverneur Murray, « Regarde, euh, dommage, mais euh, c'est tout. Il y avait peut-être deux, trois familles qui ont accepté le, le l'offre de Murray. Donc là, Murray va décider, OK, ben, au grand mot, les grands remèdes, euh, il est trop tard cette année, parce que ça, c'était à la fin septembre, euh, pour aller euh, rafler tout ce monde-là et les, les ramener. On va se préparer pour euh, l'automne, euh, printemps prochain et on va aller les chercher. Entre-temps, euh, Belchere, lui, euh, il va décider... Euh, il avait demandé à Jeffrey Amers si c'était possible de les déporter. Jeffrey Amers, qui est le patron de Murray, avait refusé. Il a dit OK, au grand mot, les remèdes. Au grand mot, les grands remèdes, aussi. Moi, je demandais à mes patrons de Londres, les Lords of Trade, qui sont en charge de, de, des colonies. Et eux a, lui, vont lui donner une réponse positive et il va de l'avant. Bon. Donc là, euh, il va parler à Roderick Mackenzie, euh, le capitaine du Fort Cumberland, euh, des gardes, dans plus grand secret, non, en parlant à personne. « Va, euh, prends-toi des chaloupes, ce qu'il faudra, rentre là-bas, capture ces, euh, euh, ces acadiens là ramène-les à Halifax, on va les déporter. » Ça fait qu'il il il reçoit l'ordre au début du mois de septembre. Euh, lui, il se va chercher à peu près 55 soldats. Il s'en va à Bé Verte, qui est juste l'isthme qui connecte le Nouveau-Brunswick à la, à la Nouvelle-Écosse, juste du côté euh, est, un petit village qui s'appelle la -Verte. Il se rend là avec ses soldats. Il se rend là avec ses soldats. Il va, de, il va réquisitionner deux chaloupes qui appartiennent à des Acadiens. Il va mettre deux canons et, et euh, euh, différentes euh, euh, armes. sur. Le, il, va, il va armer le, les, les chaloupes et il s'en va dans le plus grand secret. Il n'a même pas dit à ses troupes, d'ailleurs, où il se rendait encore. C'était aussi secret que ça. Euh, il y avait juste lui et son second euh, qui savaient où il s'en allait. Les troupes avaient été dit « garde, on se on va faire euh, ramasser des choses à quelque part. Donc, il ne fallait pas que le bruit s'ébrite. Il fallait que ça s'ébrutait, que c'était une déportation qui se préparait. Donc, finalement, euh, euh, vers euh, la fin septembre, il, dans, il rentre dans la, dans la baie de, de, de Népicegwit, qui est Bathurst aujourd'hui, dans le bassin. Et puis, euh, il, il va y surprendre, entre autres, il y avait alors, sur place un marchand euh, américain du nom de Gamaliel Smethurst. Euh, qui était un marchand américain de Marblehead, au Massachusetts, pas loin de Salem. Euh, donc, euh, tout de suite, parce que si on les accusait de piraterie, le fait qu'il y avait un marchand américain qui euh, marchandait librement avec les Acadiens à ce moment-là, ça fait une indication que les Acadiens, en grande majorité ne pirataient pas ces, ces, ces marchands-là parce qu'ils marchandaient avec eux. Donc, à quelque part, euh, mais les autres sont les autres. Ils avaient dit de rafler les, les, les Acadiens. C'est ni l'une ni deux. Puis, on, et donc, ils vont capturer à Népicegwit euh, près de 100. Euh, J'essaie de me… Euh, euh, je pense que c'était… Euh, je, je regarde mes notes un peu pour vous donner des… Euh, euh, des, des, des chiffres un peu plus euh, exacts. Là. Donc, on parle, au total, ça va être à peu près 250 euh, euh, Acadiens qui vont être capturés, non seulement d'Epicigouit, parce qu'après l'Epicigouit, il va s'en aller à Caraquette et faire la même chose, il va s'en aller à Chupagan plus, plus à l'est et faire la même chose. Au total, 250 prisonniers. Il n'y a pas assez de chalot pour transporter tout le monde au Fort Cumberland. Euh, il va, euh, ce qu'il va faire, ils vont, je pense, à près de 190 qui vont être sur ces chaloupes. Le reste, il va prendre un individu de chaque famille qui va mettre sur le bateau et il va dire aux autres, prenez vos chaloupes pour vos embarcations. Euh, ils vont dire à peu près, à peu près 70 autres, euh, 60, 65 autres euh, euh, individus, embarquez sur ces chaloupes-là et suivez-nous. N'oubliez pas, on a quelqu'un de votre famille à bord. Donc là, ces chaloupes-là sont commandées par les Acadiens et suivent et vont finalement se rendre à à destination pour être déportés. Euh, ils vont être euh, finalement la déportation de 1760. Je, je, je vais y revenir parce que ça va se produire l'année suivante. Entre-temps, ils sont emprisonnés à Fort Cumberland et par la suite à Halifax, Fort George ou à l'île George Island. Donc, euh, il faut mentionner aussi que euh, euh, lorsque Roderick McKenzie arrive, c'est un autre officier militaire britannique, celui-là, qui va euh, se, euh, se rendre compte qui a des, euh, des métisses. Il, il va trouver un groupe particulièrement à Caracchette, probablement celui de, de Jean-Baptiste Giraud, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de ce, cette personne-là. C'est un métisse qui, qui a épousé lui-même, comme son père, une, une, une micmac, probablement, euh, définitivement autochtone. C'est le fils de Gabriel Giraud, qui est le premier habitant de la région de Caracchette, qui s'est installé en 1730. Euh, qui a épousé une autochtone et qui a eu, entre autres, son garçon, Jean-Baptiste, qui a marié une, à son tour une autochtone, mais aussi Angélique Giraud, euh, une fille qui, va, euh, qui est euh, la, la, euh, à l'origine, qui, qui, qui est la mère des familles euh, Leboutier et Albert, entre autres. Euh, donc, tous les Albert et les Le boutier de Caraquet descendent de cette Angélique euh, Giraud-là. Euh, puis, euh, Smithhurst en parle, donc, parce que Smithhurst, euh, il va avoir des méchantes surprises, c'est qu'il euh, était à terre à ce moment-là. Euh, et puis finalement, son bateau va partir sans lui pour retourner peut-être à cause de, de la peur de, de, de ce qui se pourrait arriver ou qu'est-ce qui, qu qui a pu arriver à Gabriel, à Gameliel Smethurst. Ça fait que lui va être pogné pour retourner euh, à Halifax euh, à pied. Euh, donc, euh, c'est une longue et c'est un long trip qu'il va avoir à faire. Puis, il va demander l'aide de plein de gens, d'Acadiens et de, de Micmac le long, le long de son retour. Et il va, à la fin, tout ça, il va écrire un, un, un livre sur son, son aventure de retour. Puis, ça nous en apprend quand même euh, des choses intéressantes sur ce qui s'est passé à, à ce moment-là euh, dans la baie des Chaleurs. Entre autres, euh, il, il va mentionner que, justement, ce, ce Jean-Baptiste Giraud-là est une, est une personne d'importance à ce moment-là. Puis, il agit comme un peu que c'est l'intermédiaire entre Micmacs. Euh, et euh, les Anglais. Les Anglais qui euh, vont réaliser dans des dans écritures de Roderick McKenzie, qui a effectivement vu les half-breeds, pour utiliser ces mots, euh, à la baie des Chaleurs. et dit, ne sachant pas de quel côté les classer, je les ai laissés tranquilles. Donc, déjà là, on voit cette séparation-là à la baie des Chaleurs. Euh, et puis… Euh, il semble que du côté nord, du moins, euh, ou du côté sud de la Baie des Chaleurs, ce Jean-Baptiste Joula était un intermédiaire. Et si on regarde, si on fait un parallèle avec les, les Franco-Métis de l'Ouest, où on avait les coureurs des bois qui sont finalement installés euh, à ce moment-là, qui ont, qui ont euh, pris épouse aux Autochtones, et les mœurs et ainsi de suite qui y sont restées, euh, euh, ces personnes-là ont toujours joué aussi euh, les intermédiaires et avaient une certaine importance parmi euh, les Micmacs. Parce que c'est cette personne-là un peu qui, qui transigeait, qui continuait à transiger, qui était l entre deux mondes et leurs enfants se trouvaient aussi entre ces deux mondes-là. Euh, ils connaissaient même euh, parmi les premiers les premiers enfants métis ils connaissaient les deux les deux langues. Euh, la, la, la langue maternelle était d'abord enseignée. L'épouse euh, autochtone enseignait la langue à leur enfant, mais qui aussi connaissait la langue de son père. Donc par la suite, eux aussi avait une certaine importance, conservait une certaine importance euh, dans le groupe. Donc, euh, ce qu'on peut voir du côté des coureurs des bois, on peut le voir du côté euh, des pêcheurs. Les pêcheurs, bien entendu, ne euh, sont pas aussi euh, euh, nomades que les coureurs des bois qui, qui trappent et ainsi de suite, ou qui, durant la saison, sont, comme les Mi'kmaqs, vont suivre un euh, certain mois pour telle nourriture à tel endroit, un certain autre endroit pour une telle autre nourriture à, à tel autre endroit. C'était le style de vie. Euh, les pêcheurs, eux, euh, euh, qui s'étaient alliés avec, avec euh, une épouse Mi'kmaq, de façon similaire, durant l'hiver pouvaient être euh, avaient leur zone avec euh, probablement dans la, la zone permise de, de, de la famille même euh, de leur épouse Mi'kmaq. Et euh, lorsque la pêche commençait, eux, euh, Pêchaient à ce moment-là, les, les francométis. Donc, donc, ils étaient en contact régulièrement à tous les années avec les Français, ce qui n'était pas le cas avec les coureurs des bois qui, souvent, pouvaient, même ceux qui décidaient de, de rester, pouvaient être isolés, s'isoler complètement euh, de, des Français ou des Anglais par la suite. Les, les, du côté des pêcheurs, ils étaient constamment en, en contact avec euh, euh, les Européens, si vous voulez. Donc, il y avait des différences, mais il y a des parallèles entre les deux groupes de francométis. Donc, ceci étant dit, euh, après cette raziole, le raid que, que McKenzie a fait, ça va, il y a à peu près, à peu près 300 Acadiens qui vont euh, disparaître de la, de, la, de la baie des Chaleurs. Donc, euh, ça va, euh, ça va euh, euh, apporter, c'est un début de défritement de la relation surtout entre Acadiens et Micmac, euh, euh, avec lesquels ils avaient quand même durant la la déportation, euh, les Mi'kmaq qui leur avaient quand même euh, aidé à parcourir à travers les bois et à, et à survivre euh, des moments très difficiles. Euh, parce que par la suite, euh, ça, ça, j'en parle un peu plus dans mon prochain livre, là, dans, dans, dans les périodes qui vont suivre, euh, les décennies qui vont suivre les, les, les différentes frictions, tu sais, toutes ces communautés-là. Euh, euh, puis même avec les franco-métis eux-mêmes et les acadiens. Donc là, on se déplace. Euh, L'hiver s'en vient. On est en 1762. Euh, et puis, euh, au, au, printemps, euh, au printemps de, de cette année-là, là, je, je me référais à mes notes pour être sûr que... Euh, puis, qu'est-ce qui arrive vers la fin du mois de juin 1762? On pensait que c'était fini pour ce qui était de la guerre puis que les Français et les Britanniques étaient en train de négocier la paix et un traité. Mais voilà qu'au mois de juin, les Français, surprise, euh, se pointent le bout du mât en face de Saint-Jean-Sterneuve et capturent Saint-Jean-Sterneuve. Euh, donc là, c'est l'affolement total. Qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'était fini. Euh, et non, ça reprend. Et puis là, c'est le bras-le-bas de combat euh, dans les provinces d'Atlantique et euh, dans le golfe du Saint-Laurent. Belcher, sa paranoïa est à son compte. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on qu fait? Il en reste encore des Acadiens, des Acadiens là. Ils vont venir nous couper la tête pendant ce qu'on qu dort la nuit. Euh, donc là, euh, finalement, euh, euh, les Britanniques vont essayer de mettre des forces ensemble pour aller euh, dégager les Français qui sont là. Effectivement, les Français, à leur arrivée, euh, le comte d'Ossonville va envoyer un émissaire euh, avec un pamphlet... Euh, euh, à, pouvoir, à avertir les Acadiens que, garde on s'en vient ainsi essayer de supporter, vous pouvez commencer. Donc, ça va encore causer des, des, des frictions. Euh, fait que là, on est entre-temps, mais il y a certains marchands que ça ne dérange pas, pas, pas bien gros. Entre autres, Gamaliel Smithhurst qui était là euh, en 1761, revient en 1762. Il avait même laissé des, des biens des bien là pour marchander. Euh, donc, il va poursuivre son, son, son dealing, mais il doit couper court... Euh, à son voyage à cause de Brie, mais c'est ça. Donc, il va y en avoir un autre on pourra parler probablement euh, après la pause. OK, après la pause, puis on revient.